Bonjour Bonsoir Comment il va Ça va, ça va, je viens d'arriver, tu vois. Ouais. Je suis à Your best teammate. Remember. Du coup, ça va oh Ouais, tout bien, tout bien et toi Bah ouais, ça va nickel, écoute. Bientôt la LAN, hein. un jour. Ah bah, bah j'espère que... il, il manque 1000 subs Nano. Ouais, ouais, bah payer des fois aussi. <rire> C'est clair. C'est un SMIC en Suisse pour toi, une, non une heure de travail. Ouais, ouais. c'est 25 minutes de travail. <rire> 26 minutes, exactement. J'ai regardé la rediff du 7-0, il y a des moves chelou quand même. Non, c'est juste... Euh... Par exemple, quand je te turn, euh... quand euh, tu remontes dans l'esca... Euh... Oula, attends. Le nom de cet escala. Mm -hmm. Ok, euh... ça a l'air passionnant ce que vous êtes en train de dire. Hein. Je m'en bats non. les... Avec des portes-fenêtres en zinc, les mecs. Et... Nano, faut que je parle avec toi, là. Vas-y, dis-moi. Bon, tu viens d'arriver, là. Ouais, je vais te péter la alors okay. Dis-moi. Non, mais Nano, il y a 0% de chance que tu gagnes. Hein. Bon, euh... on met quoi sur la table, là <rire> Allez, ma pise. Allez, soyons fous, fous, hein, 50 euros. Ah ouais, c'est fou ça, ok, d'accord, ça marche, 50 euros. J'ai vu petit comble avec 50. Ok, et 50, c'est moi qui mets au bout si. Euh, Tain, tu vas si encore tu perds. faire de la thune, toi, c'est un truc de fou, hein. Ah, moi, je vais me faire 50 euros gratos. Ouais, c'est le salaire que je lui dois chaque jour à Six. Hein. Ah ouais, mais d'un autre côté, je prends le risque, je prends le risque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais si tu, tu, tu perds. Si tu perds. Si tu bien que je suis dopé euh, comme les chevaux. Eh, Nano, tu devrais lui faire fermer sa c* quand même. Ah, mais je te jure que si j'y arrive, mais, mais il va m'entendre jusqu'à la fin de sa vie. Hein. <rire> ok, non, non. Là, je te jure, Mopiz, à la fin, je te demanderai les 50 euros. Si tu perds, hein, tu fais pas ton petit b. Hein, T'assumeras. Pourquoi on va sur une bordel euh... Tu commences à stresser. T'es toi, tu me mets la pression en plus, t'aimes bien faire ça. Tu fais tout le <rire> temps ça. Si Nano perd, il doit 100 balles. Je... Moi je dois 100 balles On bah a ouais, dit 50. 50 Ah bah 50 non C'est toujours, toujours 100 balles avec une complémentarité à 50. Ça veut ah dire ouais, que... Ah ouais d'accord. Tu tu donnes 100... Ah oui, bah, oui, bah d'accord, ouais, d'accord, non, bah c'est bon. Hein. Ah putain, je me fais tout le temps baiser moi. Mais c'est toi qui veux faire un bien aussi. Hein. Tu donnes 100 balles, et moi je prends 50, et les Bobby <rire> il, il prend 50. Ça me paraît honnête. Hmm. Le scam, bah attendez, je suis organisateur, c'est normal que je prenne un peu de pourcentage. Vous pouvez couper vos micros aussi hein pas Bah comme vous, vous voulez en fait. Moi je m'en bats les mmh. Moi je m'emballe qui ouais. me je pas dans les oreilles. Enfin, moi je me mute. Oh. Je me muté mais on les entend. Oh là là, rien que ces ouvertures de porte. One tap sur la caméra. J'ai jamais fait ça là. Ça va 50 balles. Oh là là. Voilà. Pas tout à fait le même outil. Oh là là, le léchage d'arête de Mais ça ressemble à peu près à quelque chose quand même. Ah bah c'est bien joué de la part de mon hein. Ok, il a appris à marcher. Ok, ça va dîner la mélusie, pourquoi pas Ok, peut-être que ça joue sur le sound queue. Ou alors ça l'a pas fait euh, exprès. Ok, ça connaît pas la map, il y a pas besoin de s'allonger. Et ça va en slow. Et pourquoi pas Trop simple. N'oubliez pas, c'est 2 minutes 30, hein. Et pas 3 minutes. Et n'oubliez pas, ça switch. Hein. L'attaque à la défense, la défense à mm l'attaque. -hmm. Bien joué ça du coup, Nano. Oh Nano qui va tenter... Oh lol, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Heureusement qu'il n'a pas pris glace. Hein. Pourquoi il reste pas sur le site Oula Et là, le pire, c'est que il essaye de réfléchir, Nano. On dirait vraiment oh Dieu, il essaye et tout. Il se dit "Je vais réfléchir. Voilà, bah, ouais, à gauche. Maintenant, bah, c'est à droite. Peut-être que ça ne me paraît pas moi, Je vais faire quoi Je vais regarder les câbles. Ça me paraît pas mal. Je vais faire une explosion. Je vais pas. Je décale. Je passe. Je cours. Ah Non, il se déplace comme Mary, Sana." Aucun sens. 100% de ces moves sont débiles. Tu pourrais te dire, il y a un ou deux moves qui sont bons, tu vois. Non, regarde ça. Oula. Yes Il est content. Hein Oula. C4, il va le coller au plafond. Ah. Décale. Les charges d'arrêt. Oh, ouais, il oh, y a un trou là. Une cheminée peut-être Voilà, j'étais dehors. Mmh. Peut-être qu'il peut passer par là. Qu'est-ce que... Ah ah Oula, putain, bah, il est mort. <rire> il, est... Ah, il est bien mort le drone. Oh. Cru bien, joué. Avait cru avait bien joué. J'ai cru que j'avais combien de manaid. Bien joué. T'as masqué ton jump, ouais, bien vu. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 50 euros Eh <rire> hey, Toi, tu vas te calmer, toi, petit fils de hein Je connais ta Mais mère, ton père, ton adresse, ça. moi, n'oublie pas, OK Mais Tu fais prendre trop la confiance, là Ouais, ouais Non oh Je surprends Ah ça m'énerve les gens qui dronent pendant trois heures comme ça. Voilà. Ah je t'ai pas entendu monter à l'échelle. tes oh écrans, tout de suite là, maintenant, maintenant, vite, vite, vite, vite, vite, Fais voir les deux écrans Mais il y a les deux là, euh... Fais voir, euh, le téléphone portable Le téléphone portable, il est à gauche Où ça Bah ben là en Fais fait voir, Non fais le voir mais... à l'écran qu'on le voit Je le déverrouille, regarde, je le déverrouille Non, non, non, non ça touche, je le touche pas Mais il y a rien, j'ai juste déverrouillé pour que tu vois qu'il rien Fais voir Fais voir quoi Le téléphone portable Mais, mais, il est mon... Mais il était... Quoi Euh, pardon Eh Vas-y tu peux jouer que je triche pas Ouais, ouais je sais pas Pourquoi tu montes à l'échelle là Bah pour les buter tiens Mais comment tu sais qu'il est au top Je le vois passer J'entends plus de bruit J'entends qu'il se rapproche de moi Mais je le vois pas Quand je le push au niveau de là J'entends que ce drone il me drop Donc du coup euh, Si j'entends ça qu'en poussant, je le vois pas Le seul endroit est ce qu'il peut être C'est le monter à l'échelle Guess Je <rire> suis pas si c** que ça Ok <rire> T'es en bas Non je suis là au euh, au tout premier round. Vas-y mais dis pas toi là Club Non là Joue sérieux un peu hein Mais, mais qu'est-ce que voilà c'est que ce truc bien là. 29 voilà, bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, n'est pas la méritude qui arrive en toi. je bouge, je bouge, bouge, je bouge, bouge pas. Bouge pas Bah voilà C'est simple ah oui, Rainbow je vois, je vois. Six C'est simple oh, Il m'a fait trop peur hein. Bravo C'est simple Rainbow Six, nano T'as enfin compris <rire> Bravo T'as pas bougé, monsieur Bien, Je suis fier de toi J'ai dit pas bouger, t'as pas bougé Bravo Alors ça, c'est un, bon, un bon nano hein. Oh, il est content en plus. Il est content le nano. C'est bon là. C'est bien. Il a cassé deux drones et il a pas bougé. Alors, ça, c'est bien. Je suis fier de toi. Allez, on ah, continue. qu'il a... a pas cassé mes drones. Non, je l'ai pas cassé les drones. Il a pas plus. cassé le drone. Aussi, oh, il a cassé le drones, Mais bah, tu les non, as non. pas utilisés. On s'en fout. À partir du moment où il bouge pas, tu le drones pas. Ton problème, il a besoin de bouger que quand tu le drones. Ouh, il s'est entraîné. Il connaît les cams. Il est là. Il va arriver là. Oh, il a même. Le petit trou et tout. Oula. Qu'est-ce qu'il fait Il savait bois Rotate. Parce qu'il sait qu'il sait où il arrive. Wow. Parce qu'il lui a dit. Et parce que du coup, vu qu'il lui a dit, et eh bien, il rotate. Oh, putain, bah. Ah, il va s'embrouiller du coup. Pour éviter de se faire surprendre. Oh <rire> ah Tellement drôle. Oula, impact. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, la petite grenade. Oh, par là, à gauche, à droite. Eh, hey, on l'envoie par là, hein. On s'en fout. On peut jouer sur la verticalité, là. Ah non, je pense qu'il est sur ce. Ah, ah, ah, ah, oh! Ah! Fais chèque! Yes! On s'en bat les couilles! Oh là, ça se un peu. Oh, pré Moi, Oh, vas-y! Bah si. Calculez avec le Médi. Bien joué. Et. Eh, hey, avoue, je me suis amélioré avec le GameSense quand même. Ok, tu veux voir mes écrans Les mains en l'air. Hop, le téléphone n'est toujours pas bougé. Si je des déverrouille, hop, y'a rien dans les applications récentes. Et ça, ça a pas bougé. Et si je regarde sur mes pages en bas, a que ça d'ouvert. Voilà, Nano. Utilise le cerveau. Eh, hey, taconique. Taconique ancestral. Oh a un truc qui vient de péter au-dessus de moi. C'est bon, je suis toujours bon, Qu'est-ce qu'il fait, lui Monsieur Rand, là. T'es en train de te casser par là je vais me replacer. J'ai vu quelque chose là. Oh, c'était une drone. Oh là, là Non mais putain, je recharge le timing, mais... le timing. Le fameux. Ah, c'est le timing. Putain j'arrête pas de mourir. Je me prends que des timings. Je comprends pas. <rire> Faut que je coupe la, la VOD. Nano, c'est quand même le plus gros contributeur de la chaîne. Et je suis en train de vous foutre ça. <rire> ah, un jour, on va plus jamais le voir dans le chat. Tu vas dire, on va te faire en fils de. Maintenant, je suis contributeur chez Little Big Way. Well. Au moins, elle me respecte. Mais c'est le timing, ça. Hey. Oula hey. eh, ce drone là Ce drone-là, on est en duel. J'en ai pas besoin. Je m'appelle Nano. Oh, Yana. Oh, il a vu. Ouh oh là, et le crosser placement euh, euh, 90, on aurait dit... oh euh... là Accroupi, de genoux. On dirait deux personnes. Un qui contrôle la souris et l'autre qui contrôle le clavier. Je faisais ça quand j'ai découvert le PC et qu'on pouvait jouer à des FPS sur PC. Et c'était pour jouer à Rainbow Six, le premier. Donc c'était en 90. Donc j'avais déjà 37 ans. Ouh. Oh Prise d'information et on va voir comment il capitalise sur la prise d'information. Grenade. Oh, ça fait du bruit. Oh, deuxième grenade. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Elle va lui péter à la Mais. Mais, mais y ça me casse les couilles <rire> Mais y'a rien qui est bon Y'a y a rien j'aimerais bien voir euh, sa tête, mais je peux pas. ça part vite l'eau quand même. Non, mais même Mary gagne contre Nano à l'heure actuelle. T'es là, Six bah oui, je ne manquerai ce duel de haute voltige pour rien au ah monde Vas-y si, va chier ça eh vas-y, <rire> arrête je joue bien, t'es dégueulasse, je joue bien Ah non mais toi ça va, bon bien, c'est un bien grand Arrête j'ai mis un travers tu de joues, fou avec okay, mon gameplay. oui test. de fou, ah bah oui t'as tiré dans Mais j'en mets milieu, jamais moi, tête. mais j'en mets oui, jamais Oui, j'ai bien, bien compris ça, Et nano, nano... <rire> ouais euh, ouais ça va, c'est bon, vas-y, euh, je sais, je fais de la merde J'arrive pas, quand je joue contre Mopi, j'arrive pas T'as trop de pression. Je stresse, <rire> mais vraiment, je stresse de ouf. J'ai la main qui tremble, quoi. Sérieux, ça me saoule, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois contre lui. Là, ça me casse les bonbons. T'as la, ma la main trop blotte, main... mais non, je m'en fous, tu vois, de ça vraiment. Mais je sais pas. Allez, regarde, je me prends une tête du futur. Oh. Bravo Dommage que ce soit le Gemini. Bravo. Mais là, il y a un mur de l'autre côté. Hop là, tu viens de t'en apercevoir. Ah oui, <rire> c'est là-bas. Ah bah oui Allez, fais comme tout à l'heure. Voilà. Bienvenue sur Rainbow Six. Voilà. Oula Oula, oula. Ouais, Bon. Let's go, ça comme balle. Ah si me casse les Non, Nano, tu peux non, pas ouais, rejouer un... contre non, mais Non, non, non j'arrive pas, j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. Hé, hey, t'as fait mieux que le dernier coup, t'as mis un round. Ah, ta... <rire> vraiment. Mais tu pensais vraiment avoir euh, une chance Non, pas le... Non, mais pas le niveau mais faire largement mieux que ce que j'avais fait là il y a deux ah semaines bah tu vois c'est ah bah, le, le cas c'est le, le cas <rire> non ah, ah, non non non non attendez attendez je sais pas pourquoi j'ai je tremble quoi vraiment de ouf quoi genre c'est comme si euh... trop non mais je t'intimide mais, mais mais oui non mais tu m'intimides de ouf Elle non tremble, mais de ouf mais oui mais je sais pas pourquoi parce que je me dis j'ai tellement envie de lui fermer sa cette la rage que j'ai il est énervé il R, <rire> Attends, du coup, faut pas que je rate le don. Attends, faut que je retourne son live Non, mais ouais, c'est qu'il faut que je fasse y ça encore. Attends, mais non, mais vas-y, tranquille. Donne-le à direct à Mopis 50 balles. Ah, on voit les, les 100 oh, balles, vas-y, on voit les 100. Non, non, non. Moi, je respecte tous mes engagements. Bah, t'avais pas dit que t'allais gagner. <rire> Ah, <rire> <rire> Franchement, mais non sais, mais tu vraiment, j'ai joué Mary comme une merde contre toi aujourd'hui là. Ouais, non mais non mais tu fais trop d'erreurs. Mais tu vois, côte mairie je serais hyper chill et relax et du coup, je jouerais bien. C'est ça le problème. Tiens non, non, non. Oui, mais je te jure. Tu me jure. Je te jure. Je te jure. Le micro. <rire> Non, ah, vraiment, fois, le calmer, non mais d'accord mais là il faut aussi moins d'entraînement là en fait, si, même bah, Jamais 203 hein, on en refera encore un coup nano Vas-y toi vraiment tais-toi <rire> moi je veux toi, bien t es t es te traîner hein, si tu veux Mais moi ouais, je veux bien je veux bien ouais moi je suis chaud hein. Ah ouais mais non on... Mais là vraiment euh, aujourd'hui c'est voilà Et je tremble quoi j'ai ma souris elle fait comme ça ouais, okay. refais, voir un peu, refais voir un peu parce que Oui mais ça tu fait... vois pas <rire> vous voyez pas vous... <rire> Non mais je sais pas tu dis. que Il doit tout seul devant sa caméra éteinte Hey il y a ton pseudo Merci pour ça. Monstre. Merci Nano Ouais. Bah dis rien, pas merci, t'as pas encore l'argent toi. Ah oh, bah tu dois me les envoyer. Ouais, je sais pas. Ah vas-y, bah, 50 euros. Hein.